Vérité, euh, la vérité, comment ça marche, euh, quel est l'hôpital du futur, c'est une parole qui me donne un peu d'angoisse Parce que, qu'est-ce qu -ce que c'est l'hôpital L'hôpital abstrait, conceptuel, platonique. Euh, je pense que, de toute façon, à un moment donné, il faut plusieurs conj la conjonction de plusieurs choses pour réussir un projet. D'abord, il faut qu'il y ait des gens qui soient, entre guillemets, un peu des visionnaires. À la fin des fins. On est tous là pour soigner des patients, pour améliorer la condition de vie, pour améliorer les résultats cliniques et pour permettre qu'ils puissent reprendre une vie meilleure, ou en tout cas pour donner l'espoir de vie meilleure. Donc, Ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de l'aménagement du territoire. Un deuxième point, à mon avis un mot clé très important, c'est la péréquation. On ne pourra pas avoir une aménage un aménagement harmonieux du territoire prenant en compte l'ensemble des problématiques et notamment celui de la biodiversité s'il n'y a pas une péréquation entre les communes qui consomment à tout va pour se développer et les communes à qui on demande de protéger parce que eux, ils ont eu, selon eux, la malchance d'être dans un endroit extrêmement riche à mon avis, là, la ville s'est bâtie pour des fragments aujourd'hui. c'est une condition de la culture contemporaine, je ne suis pas moraliste c'est bien ou mal c'est ça, on bâtit la ville avec des fragments il y a beaucoup de types de fragments hôpitalaires il y a le petit pavillon, le grand hôpital, la métropole. Il y a l'hôpital d'ex-experts. Alors je ne peux pas dire l'hôpital du futur. Cette construction historique euh, qui servait à soigner les patients d'un jour, comme je disais, alors que nous sommes aujourd'hui les patients euh, tous les jours. Nous sommes des patients du de vie, donc toute notre vie est consacrée euh, en fait à une pathologie. Il y a des pathologies chroniques qui se sont développées et qui font que finalement, et puis, les progrès technologiques font qu'on vit plus longtemps avec la maladie. Donc, donc je dirais la, que ce soit les progrès technologiques, que ce soit l'épidémiologie ou l'évolution des pathologies, on se retrouve aujourd'hui dans, dans un besoin et dans une attente de la part du patient qui est très différente par rapport à celle pour laquelle on avait construit ces réseaux. Depuis la fac de médecine, il faut qu'on repense complètement le modèle nosologique. On en est très très loin. Et du fait que le modèle dit c'est-à-dire d'Hippocrate, fondé sur le diagnostic, la pathologie, l'identification et le modèle économique, qui est lié aux médicaments, qui est lié au paiement à l'acte et qui est le problème d'un management d'une maladie, qui est vraiment le, le mainstream de toute la pensée, de tout le modèle économique, va progressivement s'estomper, va tomber caduque au profit d'un modèle de conséquences de la maladie, d'aménagement, d'accompagnement, qui va être le management d'une situation, et non plus le management d'une maladie. Alors l'hôpital, ce n'est pas euh, un programme que, qui limite l'imagination, la, la, la création. Je pense le contraire, c'est quand il n'existe plus de difficultés, on s'approche de la colémie. Ce que appelle la, dans la médecine, ou dans le secteur de la santé, les, les « bg department », c'est-à-dire en fait la, la progression du patient, euh, de son propre parcours de santé, et de sa propre vie, en tant que patient, en fait on les retrouve dans tous les, dans tous les secteurs, au point où euh, on a parlé justement avec, avec des amis qui sont dans ces secteurs euh, de l'économie, dans les années à venir, probablement nos enfants, euh, ils auront un comportement vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis des services, vis-à-vis -vis de l'économie qui sert à très différent. Donc on parle de l'économie de partage qui pose un certain nombre des problèmes euh, du rôle des gouvernements dans cette réglementation, mais qui, qui au fond, et ce qui m'intéresse euh, en tout cas, ce qui intéresse cette, euh, cette réflexion autour de la santé, donne les pouvoirs à, à celui qui est le consommateur. Donc les consommateurs prennent les pouvoirs. Ce type de réflexion euh, avec une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 Il faut résoudre le problème du point de vue, comme un iceberg, à mon avis, complètement rigoureux et après ajouter après, je dis toujours après parce qu'il y a d'autres qui font avant et à mon avis c'est un désastre, après ajouter, pas d'un point de vue conscient, c'est dans l'effort de ces, de, des 40 maquettes que je parlais, on arrive à faire des choses d'une autre façon qui est inclus la résolution du problème, mais c'est agréable. Les gens peuvent être là, être plus heureux et communiquer une autre façon de voir le monde. Comment penser l'habitat si on pense pas à ce qui est autour de l'habitat Plus de nature dans les villes aurait un caractère apaisant et probablement parviendrait à résoudre peut-être certains problèmes qu'on constate aujourd'hui. Alors modestement, mais en tout cas je pense que ça joue un rôle. Et je crois que ces espaces verts de proximité sont extrêmement importants dans leur caractère pédagogique, mais aussi culturel. Dire, euh, euh, regarder la littérature, regarder les arts. On travaille en équipe et, et on, on arrive à un équilibre, ça. Et la plus grande, euh, les, les sons, sons, sons c'est l'histoire parce que la plus beau architecture, soutenible, soutenable, soutenable. soutenable c'est l'architecture ancienne, vernaculaire, il y a bien le climat, les matériaux culturels, il n'y avait pas des, des experts là, c'était la sagesse du temps, génération en génération, on ne peut pas la copier sinon on devient ridicule. Mais il faut, il faut la comprendre, à mon avis, dans l'esprit et le concept, comment ils font avec et nous, avec cette technologies et les matériaux, comment on peut faire la notre architecture qui est vernaculaire aujourd'hui. Parce que sinon, c'est un désastre. Les Néerlandais c'est comme les japonais. Les japonais vivent avec le risque tremblement de terre depuis des siècles. Eux, ils vivent avec le risque d'inondation depuis des siècles. Quand on donne une chance à la nature, euh, elle, re, elle peut reprendre ses droits et il y a ce qu'on appelle euh, dans, dans notre jargon euh, une résilience qui est plus ou moins grande, c'est-à-dire la capacité pour la nature de se reconstituer à condition qu'on lui en donne les, la possibilité. La ville résiliente ça fait partie de la ville durable. Euh, si la ville ne peut pas rester sur ses deux jambes quand malheureusement euh, tout s'effondre autour d'elle, elle ne bah, sera pas durable, ça c'est très clair, il faudra reconstruire ailleurs. Il réussir le pari considérable qui est une modification de la structure d'âge, une contraction des moyens financiers et des capacités de redistribution, une problématique environnementale qui est unique, et pas que les énergies fossiles, qui est globalement unique et vous en êtes très sensible, et puis de l'évolution de l'anthropologie auquel on va avoir affaire, qui est nouvelle.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 De, du métier de l'architecte. Les murs, qu'est-ce qu'on fait Finéral, minéral, végétal, la fenêtre, la porte, le couloir, la galerie, le jardin, le patio, le public, le semi-public, les techniciens, les entrées. On, on doit avoir beaucoup d'entrées, pourquoi beaucoup de systèmes et de fonctions, mais on ne peut pas ouvrir parce qu'on ne contrôle pas ces entrées. Et surtout l'échelle, parce que quand on va à hôpital et la fin de Dieu, c'est la chose plus difficile, l'échelle. Parce qu'on ne peut pas la mesurer, c'est un problème de smell Quelle c'est l'échelle On ne sait pas. Mais c'est qui donne la condition de rester bien en main. Il y a tout un tas d'acceptions de ce que c'est la nature, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que les gens la réclament. Et de plus en plus de gens réclament ce besoin de nature. Et Il y a maintenant d'ailleurs des indicateurs que vous connaissez sûrement dans vos métiers qui disent, qui calculent le taux d'espace de, de, de, vert par habitant et qui en font un, un, un indice de qualité de vie. Moi je pars du principe que le changement climatique, on ne doit pas le subir. Il faut que ça soit une opportunité. Vous savez, c'est le même idéogramme chinois qui signifie crise et opportunité. On va être obligé de travailler avec cette nouvelle anthropologie, de travailler différemment le psyché et le sommaire. Et ça, c'est un élément très important, puisque le cognitif, c'est la relation à l'environnement, à l'espace et aux autres. Ça va nous intéresser pour concevoir peut-être l'habitat et la ville de demain. Donc il faut vraiment qu'on fabrique des systèmes qui puissent fonctionner et qui puissent abriter un véritable écos écosystème. Ce qui d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça me bonne occasion de le dire maintenant, qui génère aussi des comportements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 parce que aussi, la nature est un écosystème artificiel qui est complexe, donc qui est intéressant à étudier, et qui est en relation avec son environnement proche. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ça ne sert pas à grand-chose de s'intéresser à la biodiversité d'un square, d'une usine ou d'un territoire urbain, si on n'envisage pas ses relations avec l'extérieur, l'extérieur dans la ville, mais l'extérieur aussi autour de la ville et dans son environnement immédiat. Et les interrelations, entre la ville et son environnement sont extrêmement importantes. L'enjeu de demain pour la personne âgée, c'est la proximité et la proximité c'est le territoire. Et donc il y a véritablement une sorte de cohérence, de synergie entre une réflexion de territoire et une réflexion de personne âgée. Quand il y a une crise véritablement de fourniture d'hydrocarbures, type blocage des ports, on est potentiellement impacté. Quand on a une grande crise neige,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 la capacité de se déplacer sera altérée. Et c'est d'autant plus important dans un contexte de changement climatique. Et on, on voit que la ville s'est bâtie avec une hiérarchie entre résidences et monuments. Alors on a besoin de monuments, mais on ne va pas oui. faire... Les temps de l'huitérasse sont finis vers le grand art, comme ça. Alors on doit prendre ces opportunités des, des édifices de grande échelle avec ensemble les congrès nécessaires pour atteindre un hôpital pour faire un peu euh, le mélange entre les déchets, la résidentielle, la publique et le, la grande échelle. Alors quand je dis je, je préfère les hôpitaux près, près du centre, c'est exactement pour avoir euh, ce euh, changement d'échelle, c'est la, la définition elle-même de ville, ce n'est pas la monotonie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 Comment aménager euh, l'espace pour que le maximum de personnes puissent être en situation d'autonomie sur des services essentiels On, on est passé d'une structure qui était d'hébergement, parce que justement on passait du temps en lit, euh, à une structure de traitement, qui est plus proche d'une plateforme dans laquelle en fait, on parle des plateaux techniques, c'est-à-dire on gère des flux, euh, à une structure qui, moi je pense, celle des demandes, euh, moi je l'appelle l'hôpital interface, c'est-à-dire qu'en fait. Et sera peut-être plus dématérialisé, mais sera plus proche. C'est-à-dire en fait plus proche dans la relation. Mais les, les principes bases que sont le métier, le mur, la fenêtre, la porte, le toit, l'échelle, ça, c'est nous qui seulement qu'on peut répondre parce qu'on paye pour nous répondre bien. L'eau euh, jusqu'à un passé récent, on, a, on lui a tourné le dos, on l'a un peu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 particulièrement euh, euh, fort également. nos relations avec la rivière sont en train d'évoluer et ça montre bien que l'eau est quand même un élément extrêmement important. On, on pense que la qualité de l'architecture, ça veut dire la qualité de l'environnement et de la géographie, on fait avec des règles et ce n'est pas vrai. On fait avec du travail et réfléchir et, et avec beaucoup de temps. Ce que l'on fait aujourd'hui c'est pas de temps, vite vite, mais beaucoup de fois, c'est un alibi, ce n'est pas pour des choses nuit. et c'est du business. Des zones naturelles, donc, qui constituent des zones d'expansion des crues, tout à fait importantes pour la ville, et qui sont évidemment aussi des écosystèmes remarquables. D'ailleurs, ce sont des écosystèmes qui sont remarquables parce qu'ils sont inondables. S'ils ne l'étaient pas, ils seraient beaucoup moins intéressants. Il faut bien comprendre que la crue est vécue comme une catastrophe,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 On ne parle pas d'architecture, mais on parle d'infrastructure. Mm -hmm. C'est comment on dit, hein, hein. par exemple, le, le dernier hôpital qu'on a fait, euh, on avait un peu de peur de la dimension de la façade, et on a mis la comparaison avec l'aéroport de, de Madrid, qui est un kilomètre. Mm -hmm. Et on dit, il y a des édifices avec un kilomètre, ce sont des infrastructures. Alors, quand on parle de fabrique de ville, c'est... Un aéroport, comme un hôpital, il fait l'attraction de services énormes. Après, il, y a, il arrive le taxi, il arrive le, le métro, il arrive le, le bus. Euh, quand on, après le bus, il y a un petit café. Après, c'est l'entrée, c'est le journaux. Et puis, c'est les garages, c'est les, les maisons qui vendent les C'est supermarché parce que les gens par le temps, quand ils sortent de l'hôpital, ils vont à la maison village, ah, n'est pas terre. » Et ça, c'est cet effet de, de, de commencer à avoir des services à côté. Après, c'est un hôtel pour les, la famille visiter le, le, les malade. Après, c'est le coiffeur parce qu'elle ne veut pas visiter le mari sans aller au coiffeur. Et tout ça commence et, et ça fait la vie la vie. Je pense que par rapport aux besoins des patients aujourd'hui, les structures hospitalières, publiques ou privées, sont inadaptées parce qu'elles structurellement, conceptuellement, ne sont plus adaptées par rapport aux besoins. Les besoins des patients sont à la maison, sont en ville, et un peu à l'hôpital, et des moins à moins à l'hôpital. Ils ont une sorte de magie extraordinaire à mettre ensemble les personnes. C'est un ciment social. Et euh, il faut vraiment qu'on saisisse cette chance de faire communauté euh, de faire euh, vie ensemble avec euh, euh, dépassement de différences quelquefois qui s'exaspèrent autour de ces personnes âgées. Je ne suis pas responsable pour seulement les choses que je peux le faire, ou que je suis obligé à faire, mais je suis responsable un peu pour les choses que je devais faire et que je n'ai pas fait. Donc, si on a de l'hôpital qui est capable d'intégrer grâce à la géothermie à du solaire Effectivement, euh, des moyens de résilience, bah, c'est du temps de gagner euh, sur le retour à la normale. Alors, moi je défends beaucoup, l'hôpital ce n'est pas une pièce euh, isolée, autour suffit ça, mais c'est un, un très bon instrument parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes publics pour nous aider à nos architectes. Évidemment, l'hôpital aide toute la communauté, mais nous comme techniciens, il nous aide beaucoup parce que c'est un. Une espèce de Neufeld, il y a beaucoup d'architectes qui sont. Et là, on trouve comme un cours d'architecture d'expérience. Et c'est ça, c'est bien pour nous-mêmes nous comme architectes, comme exercice de langage. Et c'est bien comme instrument de bâtir la vie. Mais c'est vrai que le ferment de la réussite, c'est quand même au départ quelqu'un qui a une vision pour son territoire et qui la met en œuvre. Une des vraies problématiques dans le monde de la santé, c'est qu'il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas des protocoles, il n'y a pas d'organisation, parce que ça reste une art. Euh, et on arrive, on a du mal à convaincre euh, les corps médicaux de se mettre autour d'une table et ensemble eux-mêmes de déterminer quels sont les protocoles des soins. Donc aujourd'hui, vous êtes soigné de manières différentes selon les praticiens, selon l'équipe, selon l'hôpital, et toujours dans le même pays. Alors. Euh, est-ce qu'on pourrait faire ça déjà, c'est encore un bon état L'empathie, ben c'est le vrai sujet, c'est le vrai sujet que vous dites aujourd'hui. Vrais... En fait, on est dans un monde spécialisation dans lequel on est arrivé au point où on sait, en fait les médecins sont de plus en plus des techniciens donc, ou des hyper techniciens qui n'ont même plus le temps ou vue, d'écouter.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 qu'on vous, vous, face à vous. C'est-à-dire qu'en fait, la relation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la culture de management des relations des ressources humaines, et le troisième, ce sont les indicateurs cliniques. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous sortez, il y a un batterie d'indicateurs cliniques pour lesquels on voit si la qualité médicale est la bonne. Si vous prenez ces trois éléments-là, vous avez les, les meilleurs systèmes de santé.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 de nos conceptions en termes d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la biodiversité, c'est souvent euh, la cerise sur le gâteau, alors qu'à mon avis, ça doit vraiment être euh, quelque chose qui soit pris euh, très en amont. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont, euh, en termes de, de, de pensée, euh, dans une hésitation d'affirmation, tellement la prédominance démographique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 qui sont quelquefois confinés sur une culture qu'ils entretiennent qu'ils entretiennent dans la sous-culture pour pouvoir contourner le bloc incroyable idéologique et générationnel de cette génération. Aujourd'hui, je n'imaginerais pas un monde dans lequel il n'y aurait pas de la biodiversité. Enfin, ça serait invivable et on s'en rendrait compte très rapidement. Et d'ailleurs, nous qui avons la chance d'être dans un pays développé et qui est... Ils sont des gens qui pouvons voyager, qui pouvons aller voir ailleurs, donc on n'est pas carencé, on... voilà. Mais les gens qui en sont privés au quotidien, ils en ressentent des... sans vraiment s'en rendre compte et sans faire le... la relation, ils... Ils... ils sont extrêmement mal. 70% des gens qui fréquentent l'hôpital ont plus de 70 ans. La question est réglée. L'hôpital public a le monopole de la personne âgée, l'hôpital public a son budget par la personne âgée,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 Ceci dit, mon sentiment, c'est qu'une société qui n'est capable de protéger la biodiversité que si elle lui rapporte de l'argent, est une société en perdition. Je pense qu'il y a des valeurs éthiques et des valeurs culturelles qui doivent, qui doivent être présentes. Et si elles se perdent, et si derrière le seul moteur de l'action, c'est l'argent, je pense que nous n'avons pas plus longtemps, pour des raisons autres que simplement des aspects vitaux. La complexité, ce n'est pas la limite pour ne pas faire bien au, au bon. C'est le contraire. Mm.